Je suis ici parce que j'ai participé à l'organisation de ces universités d'été de l'humanisme universaliste et aussi parce que j'ai proposé des ateliers, notamment l'atelier sur la mort. Enfin, sur la mort. Un atelier qui s'appelle « La mort, si on en parlait. » Alors, pourquoi le thème de la mort dans des, dans des universités qui prétendent penser le futur, un meilleur futur pour l'être humain. Dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle, la question de la mort s'est beaucoup, beaucoup invitée à plusieurs reprises comme quelque chose de non seulement important, mais totalement essentiel, totalement existentiel, et qui me paraît être un des sujets les plus, aujourd'hui, les plus importants à mettre sur la table dans une société où le fait de parler de la mort est complètement tabou, où on n'en parle plus, où on l'a mis de côté depuis la fin du 19e siècle et avec un 20e siècle, avec plein de morts, mais dont on, finalement ce thème-là, on n'en parle pas. Et en plus, par rapport au, à ces universités, pour moi, il y, a, il y avait deux choses. Si on veut tisser un futur non violent, alors on peut se demander, euh, enfin se poser la question par rapport à la violence. Et euh, si la violence euh, naît notamment de la peur, une des plus grandes peurs de l'être humain, c'est quand même la peur de mourir. Et c'est un moteur aussi de l'histoire humaine, justement, de dépasser euh, la peur de la mort. Donc il me semble que euh, redonner la parole à la mort, arrêter d'être dans le déni, arrêter de croire qu'on n'est pas mortel, pas de croire qu'on est immortel, hein, mais de croire qu'on n'est pas mortel, ne pas vouloir voir cette finitude, ne pas vouloir réinterroger notre propre finitude, euh, ben finalement, ça nous, ça nous empêche de voir quelle est, euh, quelle est la part essentielle de l'être humain, peut-être la part la plus sacrée aussi de l'être humain. Voilà, donc ça me semble important, de, dans un contexte où on, où on a envie d'un futur non-violent, de mettre ce thème-là, peut-être pas forcément au centre, mais de lui redonner vraiment sa place. Une autre thématique qui était importante pour moi c'est la mort euh, ben parce que c'est pas un sujet avec lequel je suis en inconfort mais c'est un sujet avec lequel je suis souvent seul euh, donc euh, que un groupe propose euh, de se rassembler et d'être de, de, dans le, le, les expériences et dans le récit euh, de chacun et dans l'écoute, ça c'était aussi quelque chose qui m'a voilà, tout de suite tilté sur le, sur le programme. En tout cas c'est essentiel de pouvoir un moment rendre sociale cette parole, de ressociabiliser la question de la mort, de lui, de lui redonner sa place aussi en tant que bah, quelque chose qui de toute façon va arriver et on ne va pas pouvoir s'empêcher de mourir. Donc euh, l'idée de, de l'atelier dans un premier temps de toute façon, c'est n'est donc pas de débattre autour du thème de la mort mais de pouvoir se connecter avec ce lien que l'on a avec ce thème-là et pouvoir le sociabiliser, et pouvoir le témoigner. Donc en fait, il n'y a, y a aucune rentabilité pour ce type d'atelier. À la fin, on ne sort pas avec de nouvelles connaissances ou de nouveaux concepts ou une grande réflexion sur qu'est-ce qu'on va faire avec ça, mais avec une expérience. Avec l'expérience de pouvoir à un moment se reconnecter avec notre finitude, ou celles de notre chair, celles qui vont venir, celles qui sont passées, pouvoir se reconnecter avec notre finitude et pouvoir la partager avec les autres et pouvoir écouter les autres parce que c'est vrai que c'est un atelier où il y a très peu d'interactions entre les gens, en fait, d'interactions orales, je veux dire. Chacun a posé sa parole et on n'a fait quasiment aucun commentaire pour avoir cette euh, opportunité d'accueillir aussi la parole des autres et de laisser un peu euh, maturer, euh, travailler, euh, tricoter aussi tout ce que l'on a entendu les uns des autres. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que juste pendant une heure et demie, <rire> les personnes ont simplement pris contact avec ce thème-là par rapport au lien qu'elles ont avec la mort et elles l'ont témoigné aux autres. Sans jugement, sans pratiquement de commentaires derrière, juste avec euh, ben justement peut-être cette confiance et cette capacité à euh, partager en fait euh, cette question. Ça m'intéressait tout particulièrement parce que euh, ben effectivement on n'en parle jamais ou en tout cas de manière euh, de manière très médicalisée ou alors euh, voilà euh, au sein de la famille et parfois dans le déni et euh, là le fait de parler en commun de ce sujet là avec euh, des sensations, des anecdotes euh, des réflexions euh, diverses euh, ça euh, en fait ça permet de de se sentir plus serein en fait avec cette euh, cette notion qui, est en fait, euh, qui fait partie de nous et qui, qui génère beaucoup de peur. Euh, voilà. Et c'est hyper intéressant de voir qu'en commun, on... En fait, on arrive à en parler quand même, sans être submergé par l'émotion. Euh, voilà. Parler de la mort, c'était euh, se donner les moyens de tordre le cou à la violence, en, fait. en réapprivoisant au moins la parole autour de la mort, déjà... On lâche la peur d'en parler. On lâche, on abandonne la peur d'être confronté à. On a toujours peur de mourir, hein c'est pas miraculeux. Enfin pour certains. Mais on peut toujours avoir peur de mourir. Mais en tout cas, on a, on a moins peur d'être. Euh... Oui, on a moins peur d'être confronté au thème. On a moins peur de le laisser s'inviter dans nos vies, puisque de toute façon, il va s'inviter à un moment. C'est comme aussi euh, peut-être euh, remplir le manque de mots par rapport à la mort. Peut-être euh, combler le manque de véritable relation humaine entre la mort et soi. Et puis une chose qui est très très belle aussi, c'est que euh, à partir du moment où on va parler de la mort, on va forcément parler d'amour. Parce qu'à partir du moment où on parle de la mort, on va parler de la mort de nos êtres chers, on va parler de... c'est de ça dont on parle. Hein. On ne parle pas des millions de morts euh, qu'on voit à la télé. On va parler de ce qui nous a touché, nous. Et donc, de manière tout à fait incroyable, pendant deux heures, on a parlé d'amour. Alors qu'on était venu ici pour parler de la mort. Et donc, je pense que ça, ça participe à tisser vraiment un futur non-violent. Je pense que ça ouvre des chemins, ça ouvre des chemins de cœur. Paradoxalement, je dirais que ça ouvre les chemins de la vie. Et je dirais que parler de la mort, ça, ça reconnecte au sens profond de la vie. Et que, bon, il me semble que c'est un peu aussi un des, un des objectifs, un des buts, une des aspirations en tout cas des humanistes euh, depuis longtemps et pour, et pour longtemps, Enfin, quel que soit notre âge, on est confronté à cette thématique-là. Et à partir du moment où, euh, en fait, la mort, c'est aussi euh, quel sens donner à la vie. Euh, c'est, enfin, surtout dans une société où on est en perte de sens euh, croissant, et ben, ça me paraît euh, essentiel de réintégrer ce genre de, de discussion euh, auprès de tous, en fait. Et puis d'autant plus hein, qu'on a, on a été tous marqués par euh, par cette crise Covid qui a, qui a renforcé des, des peurs euh, encore plus qu'elles n'étaient enfin, qu présentes avant. Donc euh, c'est bien de pouvoir en parler, de trouver des lieux où en parler, et je pense que finalement il y a, il y a très peu de moments et d'espaces de, où on peut parler de la mort en fait. Est ce que ça m'apporte Une grande unité parce que clairement c'est aussi le leitmotiv des, des universités, penser, sentir et agir dans la même direction. Et euh, au moment où je mets les chaises pour que les gens s'installent et que je me dis là on va parler de la mort, moi je me sens vraiment à ma place. Donc déjà euh, je suis trop contente de, de, de sentir cette, euh, cette expérience d'unité intérieure en train de faire un acte valable euh, profond. Et du coup, ben voilà, ça, crée, euh, ça crée une, une, une sérénité interne euh, en tout cas pendant ce moment-là. Et puis après, quand je vois le sourire des gens qui ont participé, ouais, voilà je crois que ce que ça m'apporte, c'est de l'unité, d'être là et de, et de parler de cet homme-là. Et puis j'aime en parler parce que des fois c'est drôle, parce qu'on blague aussi autour, parce qu'on euh, qu peut rire et pleurer autour de la mort et que c'est euh, d'une profonde humanité en fait. C'est très interpellant parce que grâce à cet atelier et en fait à l'intervention euh, de l'animatrice qui a dit une phrase et, et, et ça m'a vraiment euh, fait, euh, fait comprendre une histoire soufie dont je ne saisissais pas euh, dont je ne saisissais pas le, le, le, le sens ni, ni la profondeur et, et donc là j'ai vraiment compris quelque chose je ne saurais peut-être pas le faire passer là maintenant mais ça a éclairé cette histoire de mon patrimoine islamique soufi euh, et du coup je l'ai mieux saisie mais pas complètement intellectuellement j'ai vraiment perçu, j'ai vraiment eu un, un éclairage quoi je dirais dans, dans, dans la tradition dont je suis issue d'un dévoilement c'est comme si un voile en fait s'était levé la question de la sociabilisation de la mort aujourd'hui en tout cas je vais parler de la France je pourrais parler du monde occidental du XXe siècle mais euh, on est passé à partir du XIXe siècle à donc cette fameuse mort plus familière, plus quotidienne, complètement intégrée en fait au quotidien des gens, à ce qu'on appelle aujourd'hui la mort interdite. Donc, dans cette société qui ne veut ni vieillir ni mourir, et qui du coup euh, se coupe de sa part de mortalité, et de fait se coupe de sa part d'immortalité. Mais si on a pu en parler avant, si on a pu l'apprivoiser, si on a pu déjà trouver des mots pour en parler, si on a pu euh, la rendre plus familière, la retrouver, retrouver cette familiarité, alors il me semble que quand la mort arrive, que quand la mort surgit, on est peut-être plus préparé à vivre ce moment-là. Peut-être on est mieux préparé pour accompagner celui qui est en train de partir et sans aucun doute peut-être sans aucun doute peut-être on, on est mieux préparé aussi à, à vivre ce moment où notre quelque chose de nous se transforme peut-être que ça ça, ça humanise notre, notre rapport à elle ça humanise la mort ça humanise ce moment où, où, de toute façon, la plus grande de notre transformation va se passer. Voilà, peut-être que ça, ça permet de mieux nous préparer aussi à, à accompagner ceux qui partent, et peut-être à nous accompagner nous-mêmes, parce qu'à un moment, on va partir. Pour moi, le fait de, de, de reparler de la mort, de la remettre dans notre quotidien, c'est justement reconnecter avec la part la plus sacrée que l'on a. Bien sûr, bien sûr. Il y a le moment de la naissance et le moment de la mort, sont les deux moments les plus importants de la vie de l'être humain. Avec justement cette part, je parlais tout à l'heure de notre part d'immortalité. Oui, on peut dire part d'immortalité, on part de, de, de ce qu'il y a de plus sacré de plus divin dans l'être humain. Il me semble que, que ce moment-là de cette transformation en abandonnant le corps physique pour euh, se transformer euh, profondément, euh, porte, en lui, euh, porte en lui cette part de, de sacralité de l'être humain. Et c'est peut-être aussi pour ça que je trouve dommage qu'on parle si peu de la mort, euh, sinon euh, dans, des, dans des conditions très techniques ou très, technique, très médicalisées euh, mais, mais se donner l'opportunité d'en parler depuis ce point de vue-là de la sacralité euh, de l'être humain, oui, ça c'est essentiel bien sûr. On a eu des jolis témoignages de ça, on a eu de très très beaux témoignages, après bon voilà c'est intime donc euh, mais on a eu de très très beaux témoignages comment le la question de la mort reconnecte avec le sens de la vie et la connexion au sacré, au profond. Peut-être que c'est à ce moment-là qu'on peut toucher, dans ces moments de suspension aussi, de, de, de toucher ce qu'il y a de plus précieux de l'être humain. Finalement, en parlant de la mort, peut-être qu'on touche ce qu'il y a de plus précieux dans la vie. Alors, je disais qu'on avait beaucoup parlé d'amour en fait, en parlant de la mort. Mais. Euh, c'est pour ça que ça m'enthousiasme aussi finalement de parler de ça, parce qu'on parle d'amour, on parle de ce qu'il y a plus sacré, on parle de, de, de transformation intime, on parle de la libération du mental, on parle de la plus belle des lumières. Qu'est-ce que c'est que ce monde qui nous empêche de parler de ça C'est quoi ce monde, quoi donc bien sûr que dans, dans ce futur non-violent, j'ai des rêves comme ça, où dans les hôpitaux, les chambres funéraires ne seront plus cachées au fin fond de l'hôpital. Et où les personnes pourront décider de quelle manière aussi, avec qui elles ont envie de, de faire cette transformation ultime. C'est un des plus beaux thèmes. C'est la question de la transcendance en fait, de ce qui va au-delà d'eux. C'est un thème délicat parce que la mort, c'est aussi la mort d'un être cher, fait souffrir profondément. On en a l'expérience. Et pour autant, moi j'aspire à, à ce moment où la souffrance de la perte, mais la joie de la transformation, pourront avancer ensemble. Que je pourrais vivre la, la, la perte d'un être cher, en pouvant vivre à la fois la souffrance du manque mais aussi la joie de la libération. Et j'ai terminé l'atelier avec une phrase que j'aime beaucoup. C'est que les, les vivants ferment les yeux des morts et les morts ouvrent les yeux des vivants. Et je crois que ça, c'est euh, une des petites phrases qui me résonne beaucoup.